Bonjour, vous arrive-t-il de vous réveiller la nuit avec des douleurs lombaires ou un engourdissement de la jambe et d'avoir du mal à retrouver la bonne position pour vous rendormir Vous arrive-t-il de vous lever le matin avec des douleurs qui vous empêchent de vous redresser et qui mettent un certain temps à s'estomper ressentez vous souvent des douleurs lombaires ou sciatiques quand vous êtes assis trop longtemps, ou quand vous vous baissez, ou quand vous vous tournez, ou encore quand vous vous levez après une position assise prolongée. Ressentez-vous une fatigue lombaire ou des douleurs quand vous portez un sac ou un poids même léger. Vous avez bien sûr déjà expérimenté de nombreuses méthodes et produits antidouleurs avec plus ou moins d'effet, mais le résultat ne tient pas et les douleurs reviennent dans les jours ou les semaines suivantes, et vous ne savez pas pourquoi. Si vous répondez oui à une ou plusieurs de ces situations, aimeriez-vous trouver une solution durable pour vous aider à vaincre ces douleurs qui vous parasitent, vous fatiguent et vous empêchent de profiter pleinement de la vie Et surtout, qui, non traitées en profondeur, risquent de se transformer en handicap sérieux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous offrir deux cadeaux qui, j'en suis sûr, peuvent vous aider à améliorer votre santé vertébrale, même si le sport n'est pas votre point fort, à la condition toutefois d'être motivé et déterminé à changer tout ce qui peut l'être pour ralentir le gissement de votre précieuse et délicate mécanique musculo-squelettique et vertébrale. En effet, j'ai décidé de vous offrir gratuitement un mini guide pour vaincre la lombagie et la sciatique chronique, qui fait environ 30 pages, et qui vous résume ma méthode agitale en 12 temps. Et une vidéo de 8 minutes, comment soulager vos disques et articulations vertébrales surmenées, dans laquelle je vous donne un moyen infaillible et facile de protéger votre dos des contraintes quotidiennes, moyen que j'utilise moi-même systématiquement et en toutes circonstances. Vous verrez, c'est simple et après on ne peut plus s'en passer. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessus ou en dessous, guiaulier formation, inscription, méthode, lombalgie. Pourquoi je vous offre cela gratuitement Tout simplement parce que je suis convaincu que ce que vous allez découvrir dans ce mini-guide pour vaincre la lombalgie et la chronique, pour ceux surtout qui n'ont pas lu le livre du dos, et dans cette vidéo pratique que je dispense de ma formation, comment vaincre la lombalgie et la chronique, vont vous réapprendre à prendre soin de votre corps grâce à des techniques naturelles et des exercices faciles et agréables et surtout intégrés dans votre vie quotidienne. Donc pas de séances longues qui vous avez du mal à caser dans votre emploi. Non, c'est un travail par petites touches. Hein, c'est le système du goutte-à-goutte. -goutte. Et ceci, bien entendu, en complémentarité avec les soins dispensés par votre praticien habituel. Ensuite, vous aurez peut-être envie que je vous accompagne pour augmenter votre bien-être physique retrouver et le prolonger dans le temps. Vous pourrez ainsi échapper à l'aggravation inéluctable, si on ne fait rien, de ces lésions mécaniques qui, traitées superficiellement, évoluent à terme en arthrose évolutive, inflammation chronique, sciatique paralysante, rétrécissement du canal lombaire, handicap menant à la perte d'autonomie prématurée. Je pourrais vous parler de ma méthode agitale pendant des heures tellement je suis passionné par le sujet et la transmission de mes connaissances et de mon expérience personnelle et de praticien en santé naturelle et durable. Mais partons du principe qu'une bonne démonstration vaut mieux qu'un long discours. Je vous propose d'accéder dès maintenant à ma vidéo pratique et au mini-guide pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même qu'une nouvelle pratique simple et cohérente de la santé peut changer votre vie, vous permettre de vaincre les problèmes actuels ou du moins une bonne partie d'entre eux. Voilà, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est situé en dessous ou celui qui était donné tout à l'heure en haut de la vidéo. Après lecture du mini-book et visionnage de ma vidéo, n'hésitez pas à me contacter par simple retour de mail si vous avez des questions à me poser. Je vous dis à très vite